Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. une vidéo consacrée à une fonction sur certains appareils de froid comme les surgélateurs réfrigérateurs américains. Vous avez la fonction vacances, vacation également symbolisée sur d'autres marques avec un transat et un petit parasol. Alors on nous demande à quoi c'est réellement cette fonction. Alors c'est marqué dans le mode d'emploi, mais c'est plus sympa de regarder ça en vidéo. Alors ça dépend des marques, ça dépend des marques et des modèles, mais principalement, c'est une fonction qui s'enclenche quand vous prenez des vacances c'est-à-dire, à un moment donné, vous allez partir au moins plus de trois semaines en vacances. Donc, c'est important, la fonction vacation ne coupe pas le surgélateur-congélateur. Il ne va couper que la partie frigo. Alors, attention, certaines marques, il y en a, elles sont minimes. Certaines fois, la marque le système Vacation des fois coupe tout, ne coupe qu'une partie ou ne fait que diminuer. Mais la plupart des marques, ça coupe la partie réfrigérateur et ça laisse la partie surgélateur en fonctionnement pour éviter simplement que ça dégire. Donc évidemment, à ce moment-là, il faut s'organiser, il faut vider un peu l'intérieur du frigo, consommer ce qu'il y a dedans, vous vous en doutez. Et évidemment, si la partie réfrigérateur est coupée, n'hésitez pas à la laisser ouverte. Pour éviter les mauvaises odeurs. On a d'ailleurs consacré une vidéo aux appareils que vous déménagiez pour les trucs et astuces. Évidemment, quand vous laissez un appareil fermé qui ne fonctionne plus, vous risquez d'avoir une odeur très difficile à enlever dans un réfrigérateur. Alors, est-ce que c'est vraiment économique Alors oui, si vous coupez votre réfrigérateur, vous allez faire des économies d'énergie. Mais c'est vraiment visible que si vous partez pour moi plus de deux semaines et demie, trois semaines, si vous partez deux semaines et demie, vous laissez, les vous laissez les denrées à l'intérieur, évidemment non périssables, Et comme vous n'allez pas ouvrir beaucoup votre frigo, il va moins fonctionner aussi. Mais si vous partez un mois ou deux à l'étranger, n'hésitez pas à utiliser cette fonction vacances, vacation, sur votre réfrigérateur pour faire des économies. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ce petit truc et astuce sur le mode vacances des réfrigérateurs sur Partagez-la sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Actionnez la cloche si vous voulez avoir les notifications, des nouvelles vidéos tous les samedis matins vers 10h. Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et Twitter à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao